Bonjour à tous, on a vu dans la première vidéo de ce chapitre que les fractions étaient des divisions. Donc, on peut passer d'une fraction à un nombre décimal. Du coup, un tiers, on a vu que c'était égal à 0,3 périodique. Du coup, 3 tiers, c'est 3 fois plus, ça devrait être égal à 0,9 périodique. 0,999999. Mais, 3 divisé par 3, c'est égal à 1. Alors, est-ce que c'est égal à 0,99999 ou égal à 1 En général, il suffit de bien comprendre un objet en mathématiques pour pouvoir l'utiliser. Mais dans les fractions, il faut quand même connaître des valeurs des fractions de base par cœur ou alors de savoir les, rec les recalculer rapidement. Donc je vais vous demander de faire un tableau avec ces différentes fractions dans la première ligne de 1 demi jusqu'à 1 dixième, et de mettre pause et de calculer à chaque fois la valeur de cette fraction. Vous devez être capable de le faire rapidement maintenant, ce genre de division. Il n'y a pas de surprise, les fractions sont des divisions, il faut savoir diviser. Je vais afficher maintenant les valeurs. 1 demi c'est 0,5, 1 tiers c'est 0,3 périodique, 1 quart 0,25, 1 cinquième 0,2. Un sixième, attention, c'est 0,16 périodique. Et que le 6 qui est périodique, vous devez le savoir si vous avez fait la division. Un huitième, 0,125. Et attention, un neuvième, c'est 0,11111, autrement dit 1 périodique. Et un dixième, c'est 0,1. C'est tout. Vous voyez la différence entre un neuvième et un dixième Vous pouvez vous demander également où est passé un septième. Maintenant qu'on connaît ces valeurs, on va pouvoir convertir d'un nombre décimal vers une fraction. Donc c'est facile, pour une écriture décimale, on peut toujours l'écrire comme une fraction décimale. Qu'est-ce qu'une fraction décimale C'est une fraction dont le dénominateur est une puissance de 10. Donc 10, 100, 1000, etc. Comment on fait Donc on a un nombre décimal, 0,16. Comment on l'écrit sous forme de fraction Donc deux entiers, une division de deux entiers. On va écrire 16 divisé par 100. Il suffit de décaler la virgule juste à temps qu'on ait un entier, et de diviser par la bonne puissance de 10 en dessous. Là, on a décalé deux rangs, donc on divise par 100. Effectivement, 16 divisé par 100, ça fait bien 0,16. Voici un deuxième exemple. Et comme d'habitude, mettez pause, réfléchissez 5 secondes, et donnez-moi la réponse. Alors bien sûr, c'est 54 053 divisé par 10 000, puisqu'on va décaler la virgule de 4 rangs. Plus compliqué maintenant, peut-être la partie la plus dure de ce cours, Lorsqu'un nombre est périodique, il faut retrouver la fraction de base qui correspond à sa période. Et c'est pour ça qu'il faut bien connaître les fractions de base. Puis ensuite, on le décompose pour le convertir en fraction. Voici un exemple. 2,333333, ben forcément ça fait penser à un tiers, parce qu'un tiers c'est 0,3 périodique. Donc on le décompose, 2,3 périodique c'est 2 plus 0,3 périodique. 2 plus 1 tiers, autrement dit. Donc voilà, on a 2 plus 1 tiers. On n'a pas encore vu les additions, mais je vous donne une petite exclusivité. Comment on va additionner 2 et 1 tiers On ne peut pas, donc il faut additionner des tiers avec des tiers. Donc il faut se demander 2, ça fait combien de tiers Réfléchissez. 2, si on divise en 3 et en 3, ça fait 6 tiers. Donc on, on transforme 2 en 6 tiers plus 1 tiers. Là, on a le droit d'additionner. Combien j'ai de tiers au total J'en ai 7, donc 2,3 périodique, c'est égal à 7 tiers. Enfin, dans l'autre sens, pour convertir d'une fraction vers un nombre réel, ben c'est très simple, et il suffit de faire la division. Donc vraiment dans ce chapitre, vous devez savoir diviser rapidement et correctement. Par exemple, 15 huitièmes, on divise et on trouve 1,875. 22 cinquièmes, à vous de jouer pas trop compliqué, hein Effectivement, ça fait 4,4. Voilà en ce qui concernait les conversions de fractions. Vous venez de voir comment faire des conversions de fractions en nombre décimal. Et au début de la vidéo, il y avait une question. Est-ce que 0,99999 est égal à 1 Les mathématiciens se sont longtemps écharpés là-dessus, mais j'ai une révélation pour vous. 0,99999 est égal à 1. Puisqu'on pourra toujours rajouter des 9 pour se rapprocher le plus proche possible de 1. Et si on peut se rapprocher le plus proche possible de 1, c'est qu'on vaut 1. Donc n'oubliez pas d'allumer vos cerveaux.